Alors, salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je m'en viens vous montrer deux nouveautés du Massif. Ne faites pas ce que je m'apprête à faire, j'ai l'autorisation. Je m'assure juste de ne pas me faire voir par personne. Ça ici, yep. Les petites permissions spéciales, c'est tout le temps le fun. On s'en va faire la ping-pong. Alors, j'ai aucune idée ce que je m'en viens rouler. C'est une surprise pour moi autant que pour vous. Donc, le massif prépare, encore une fois, des nouvelles pistes. Aujourd'hui, la ping-pong, il va y avoir une autre qui va s'appeler la Fungi, qui est encore en construction. Et à la fin de cette vidéo-là, je m'en viens vous montrer la toute nouvelle, le gros bœuf. La toute nouvelle fin. Oh, that's nice! Oh! Oh my God, ça va être le de ça! Fait qu'à première vue, on a une petite piste serrée, rapide, en terre avec des beaux petits sauts, des beaux petits burns. Ça. On va essayer de comprendre le flot. Oh my God! Donc, au moment de filmer ces images-là, elle est un petit peu molle. On m'avait averti que ça allait être comme ça. Elle est supposée ouvrir lundi. Je peux sauter ça. Oh, pas trop le sauter, ça. Oh my god! What? C'est donc bien malade. Ça fait que le massif en est à sa deuxième année officielle. Le domaine roulable a beaucoup grossi depuis les premiers jets, il y a de ça quatre ans. On commence à voir que l'équipe de Builder commence à prendre de l'expérience énormément. Oh my God, c'est belle fun! Waouh. Oh! Ah, j'adore ça! J'avais eu deux super belles surprises euh, ce printemps, avec la cigale et la fourmi. Des belles petites pistes mi rapides. Ça ici, on est dans le beaucoup plus serré. C'est donc ben nice. <rire> donc, il euh, n'y a pas encore de signalisation. J'imagine que c'est une bleue. Allez, on va pouvoir aller vite dans cette piste-là. Oh wow. C'est d'or ben nice! Donc il y a des traces de pneus devant, c'est notre équipe euh, Senti qui est en train de la tester. Faut voir comment elle va se rouler. Avec la boîte. Oh my god! Et on finit, ok, juste en haut de la Easy Rider, Waouh, c'est donc hein? nice, ok, on s'en va à l'expert à cette heure, alors, la nouvelle section de la Gros Bœuf commence ici, on a une bonne slab à descendre, on fait attention à ce qu'on fait la première fois, ok. Ok, ok, ok. Donc, dans le lombe. Oh! Oh! Ok. Et je vous avertis, ça se peut qu'il y ait des builders qui me crient après. Pas se poser, mais vous êtes au courant. Oh! Ok. Ils sont en train de travailler dans la fin. Ils sont supposés être au courant que je vais passer. Mais maintenant que vous entendez, c'est normal. Ok. Alors là. Yes. Je viens que vous avez averti, hein? hein? Je viens vous avertir averti que j'allais passer, c'est bon. Des fois j'entends, pas droit d'être là. Ouf, la slab. Super. T'as Tu t'as des collègues qui travaillent. Oui, il y a un collègue qui vit là-bas. Si vous faites il est en train de faire un pont là. Oui, je vais faire attention. C'est bon, merci. encore là. Yes, thank you. Oh my god! Ok. Oh my god! Ça serait quoi ta, ta ligne favorite ici? En dedans, par-dessus, il est passé. C'est juste que si tu passe sur le top du haut ici, là, une séquence après qui comprend, c'est pas à peu près. Ok. Ok. Ah, oh, c'est pas si mal. Merci beaucoup. Nice! Oh my God! On va swatcher d'un coup qu'il y a encore des builders dedans. OK, on coupe à droite. Comme vous voyez... Freeride Québec, c'est des exclusivités. Les pistes sont même pas encore finies, puis je peux déjà les essayer. Oh, c'est presque à la fin. On fait attention. Petite erreur technique. Merci Bashguard. Et voilà. C'était donc la toute nouvelle gros bœuf. Wow. Merci au massif. Merci à Julien. Yes. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Oh ouais, ça c'est de l'exclusivité.